Bonjour les amis, je suis ici dans le sud de Tenerife. Euh, je suis parti du nord où j'habite ce matin et une heure et demie de route après, je suis déjà dans le sud ici. Chez moi dans le nord, il faisait 19 degrés, il faisait plutôt pluvieux. Et ici, vous voyez, beau ciel bleu, euh, 26 degrés. Il y a un peu de vent, mais sinon les températures sont vraiment agréables. C'est la magie de Tenerife. Vous faites une heure, une heure et demie de route et vous avez des changements climatiques assez spectaculaires. Et on est donc au mois de novembre, on est, on est début novembre ici et vous voyez pour passer des vacances à Tenerife en hiver c'est vraiment l'idéal. Bon moi je vis ici toute l'année donc je ne peux pas me plaindre. Dans cette vidéo je voudrais vous parler aujourd'hui du day trading. En général je vous parle du scalping, vous savez que le scalping c'est la méthode que je préfère mais si vous travaillez euh, durant la journée, il est clair que vous ne pouvez pas passer des heures devant l'écran, vous avez d'autres choses à faire et dans ce cas-là, euh, je vous ai expliqué que vous pouvez peut-être le matin euh, profiter de 10-20 minutes pour faire euh, quelques, quelques scalps mais vous ne pouvez pas y passer énormément de temps. Donc euh, la solution c'est à ce moment-là de faire du day trading, euh, bien sûr si vous avez euh, une méthode de scalping efficace vous serez tout à fait capable d'être un bon day trader également. Donc je vais faire quelques vidéos sur ce sujet-là euh, de manière à vous expliquer un petit peu comment il faut procéder en day trading tout en ayant bien sûr euh, des connaissances en scalping puisque le scalping ça représente à peu près euh, 70% du temps que vous pouvez euh, trader en scalping sur les marchés. Donc euh, 70% du temps euh, que vous passerez euh, sur les marchés, vous pourrez faire du scalping. Alors que si vous faites, si vous faites euh, plus du day trading, si vous ne savez faire que du day trading, eh bien euh, euh, vous aurez probablement 30% du temps où vous aurez des opportunités de faire euh, du day trading. Donc, il est très intéressant de combiner les deux. Donc, si vous faites du day trading, mais que les marchés ne sont pas très volatiles, eh bien, vous aurez toujours à tout moment des marges de, de, de 20 ou 30 pips dans lesquelles vous pourrez euh, faire du scalping. Et ça, c'est bien sûr très intéressant pour augmenter vos gains en bourse. Donc, ce que je vous conseille, bien sûr, c'est de, de commencer par euh, le scalping, par utiliser une méthode de scalping. Vous avez un lien sous cette vidéo. Euh, mes différentes, pour acquérir mes différentes méthodes et je vous conseille donc Scalping plus Ishimoku puisque Ishimoku est un, un indicateur formidable qui est valable aussi bien en Scalping qu'en Day Trading et qui vous aidera énormément dans vos trades. Donc euh, le Day Trading, euh, ça c'est une technique un petit peu différente, c'est moins impulsif euh, on va regarder plutôt les, les unités de temps plus longues. Euh, donc on va commencer par le mensuel, puis on va descendre sur le semanal et ensuite le, le daily. Et plus bas, sur le 4 heures, en général on se limite aux 4 heures et aux 1 heure pour ne pas être trop perturbé par les petites variations qu'il peut y avoir euh, euh, à très court terme et qui nous intéressent plus en scalping. Donc le day trading, on va regarder... 4 heures, 1 euh, heure ou, ou le daily donc ça vous permettra si vous travaillez la journée de prendre des positions euh, sur du plus long terme et en général on va clôturer nos, nos positions en fin de journée. Donc, Souvent les marchés sont volatiles le matin donc c'est l'occasion de prendre une position de day trading et de la clôturer en fin de journée. Bien sûr, vous n'aurez pas un taux de, de réussite de, de 90% ou de 95% comme on peut l'avoir en scalping, mais euh, il faut à ce moment-là viser un ratio gain-perte plus important, donc mettre un stop loss par exemple à, à 20 pips et euh, viser plutôt euh, euh, peut-être 100 pips euh, de, de gain, un take profit à 100 pips ou, ou un petit peu plus. Donc c'est plutôt la technique de day trading mais je vous en parlerai plus longuement. Donc ne pensez pas qu'il faut se focaliser sur une méthode, bien sûr le scalping vous pourrez en faire quasiment tout au long de la journée, le day trading un peu moins et vous avez des moments euh, comme actuellement sur les marchés, les marchés ne bougent pas beaucoup donc c'est très difficile de faire du day trading à ce moment-là et lorsque vous, faites, euh, vous maîtrisez bien une méthode de scalping bien sûr vous avez tous les jours des opportunités même quand les marchés ne bougent pas beaucoup comme c'est le cas euh, ces jours-ci. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, euh, J'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube maintenant si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la petite cloche ainsi vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et si vous êtes intéressé par ma méthode de scalping et je vous expliquerai comment euh, bénéficier bien sûr euh, de ces connaissances pour faire du day trading également, euh, sous ma vidéo vous avez un lien vers mes formations et comme je vous l'ai dit je vous conseille scalping plus Ishimoku qui est une formation très complète, vous pouvez voir les avis de mes étudiants. Euh, si vous voulez démarrer efficacement en trading, eh bien, je vous conseille cette formation. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.